J'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve enfin après des mois et des mois Non j'exagère un peu, ok ça doit faire peut-être deux mois Pour une vidéo je teste vraiment Oh je l'ai raté Et aujourd'hui on va tester le site Jeans Industrie Depuis le temps bordel, le chute que vous me le demandez Vu qu'on me dit à chaque fois tu vas trop, scronigneux, scronigneux Je vais vous parler des frais de livraison, de des délais de livraison, des trucs comme ça à la fin Les liens seront en barre d'infos et c'est parti on va ouvrir ça Oui alors, alors, alors, alors, alors, alors alors, tout est emballé dans des sachets individuels. Alors, ça, c'est un jogos, enfin un jogging. C'est original, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est un jogging noir avec en fait tout le long des lacets. Enfin, vous voyez, c'est lacet tout le long des jambes, de la jambe, des jambes, bref, avec des longues ficelles qui sont mal faites, ce qui m'embête déjà, première chose, ça y est, ça commence, j'ai commencé à être la relou de service, donc c'est une taille unique. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est fin Même moi, je ne sais même pas si je rentre mon cul là-dedans, alors je fais du 34, les gars. Mon cul, il va passer, mais clairement, si tu fais au-dessus du 36, je ne sais même pas si tes fesses, elles passent, en fait. Donc la qualité alors pas mal du tout, écoutez, euh, le seul truc qui m'embête un peu, entre guillemets, enfin vraiment, je chipote, c'est le bout des ficelles, vous voyez c'est un peu... Euh, on sent que ça a été fait à l'arrache, quoi. Après, j'aime bien. Je le trouve vraiment original. Après, je sais très bien qu'il y en a qui vont pas aimer parmi, euh, parmi vous. Mais euh, du moment que ça me plaise à moi, c'est tout ce qui compte. Donc, écoutez, c'est trop mal je sais pas si on s'en rend bien compte mais comme je vous le disais vraiment pour une taille unique c'est clairement n'importe quoi comme on peut le voir moi ça me moule aux fesses aux cuisses enfin ça me moule partout et comme je vous disais je fais une taille 34 donc enfin euh, je trouve que c'est n'importe quoi pour une taille unique vraiment ça ne correspondra pas à grand monde clairement c'est n'importe quoi au niveau des tailles j'ai pris un énorme pull parce que j'en avais plus c'est cool moi je prends des énormes pulls fin mars waouh waouh la qualité oh là. là. Il est hyper épais. Oh, j'aime trop. J'aime beaucoup trop. Ah oh, il y a une petite odeur d'usine. La petite odeur de neuf, mais qui n'est pas agréable. Tu vois l'odeur que tu sens et tu fais... Donc, c'est un gros pull côtelé en laine, mais vraiment très, très, très, très gros. Hein. Le truc hyper épais. Donc, le truc pour l'hiver, c'est parfait. Colle montant, beige. Tout côtelet hyper large, je ne sais plus quelle taille j'ai pris. J'ai vraiment une mémoire de zizi. Ah, ah mais tout est taille unique en fait sur le site. C'est chiant ça. Et celui-là par contre est très très large. Je sais pas si ça va m'aller, mais j'aime beaucoup. En tout cas, j'adore la couleur et c'est exactement comme sur la photo. Donc déjà ça c'est cool. A voir une fois essayé. Waouh. Ah j'ai trop peur les amis. En fait c'est une combinaison à pantalon à fleurs pour le printemps. Et donc là c'est une taille S. Donc en fait il y a quand même des tailles sur certains articles. Moi j'y comprends plus rien. C'est une combinaison colvée avec des petits froufrous au niveau des manches. Colvée également dans le dos, qui est resserré au niveau de la taille, qui est un peu transparente dans le dos. Qui est même carrément transparente dans le dos en fait. Et ça, c'est large dans le bas. Donc ça, ça va être magnifique pour le printemps et l'été. On a des poches ici. La qualité est vraiment bonne. Et derrière, pour le fermer... Hop, on fait un nœud derrière. Enfin, je pense que c'est ça le derrière. Devant, on a les petits détails. On a des petits boutons. Et euh, vraiment, euh, je la trouve belle. La qualité est bonne. Les coutures sont bien faites là. Et euh, les petits détails, elle est tellement élégante. Waouh, je, je vais peut-être je vais être belle dedans. <rire> pas trop rêver. Hein. Bon, alors celle-ci, je vous la recommande vraiment dans le sens où, pour une fois, il y a des tailles, c'est pas une taille unique. Et en plus, elle taille super bien. Donc là, c'était une taille 34 et elle me va nickel. Il y a plein de détails. Elle est d'une qualité incroyable. Elle est super douce. Et dernier article, on retourne en hiver. Hein. Avec moi, on fait toutes les saisons en une vidéo. Il hein. n'y a pas de souci. C'est un énorme gilet... Ah bah pas si énorme que ça... Oh, si, si, ça passe en fait. Oh, il est beau, il est joli. Et du coup, j'ai pris un énorme gilet Kaki. Alors, vous voyez... Peut mais je le pensais plus épais, parce que vous voyez, il est quand même vraiment transparent. Donc en fait, il faudra que je mette une veste par-dessus. Avec du coup, plein de détails, vous voyez, un peu tissé. Vous voyez, un peu genre qui fait torsade. Voilà, merci Margot. Encore une fois, on dirait un S, hein. C'est une taille unique. On dirait un S, voire un petit M. Et franchement, si vous faites du L, ce site ne vous correspondra absolument pas. Et L ou au-dessus. Et le M, ça dépend des articles, hein. Euh, c'est un peu fendu sur les côtés. Là, je vais avoir du mal. Voilà. C'est fendu sur les côtés et je le trouve très beau, très doux. Donc, c'est top. Voilà. Alors, maintenant, on va parler des frais de livraison, des laits de livraison. Alors, frais de livraison, euh, j'ai rien payé tout simplement parce que j'ai quand même fait une commande de plus de 100 euros. Donc, les frais de livraison étaient offerts. J'ai fait venir mon colis en point relais. C'était hyper rapide. Mon colis est arrivé en 3 jours à peine. Donc, ça, c'est cool. C'est pas un site chinois hein, je... parce que je ne teste pas que des sites chinois. Il y a également des fringues pour hommes. Je crois que je l'ai dit, je sais plus. Comme vous pouvez le voir, ce site là, je suis un peu mit mit mitigé parce que la qualité est excellente, ça enfin je ne peux pas dire le contraire mais les tailles c'est n'importe quoi <rire> c'est des tailles uniques donc ça c'est chiant parce que taille unique ça n'a aucun sens au final parce que quand tu fais du S ou du XL tu n'as pas du tout la même carrure, la même longueur de bras, la même Enfin, t'es pas, pas fait pareil en fait donc euh... donc mais sinon vraiment top j'ai rien à redire d'autre à part le problème des tailles, c'est le seul souci je vous redirai sur mes réseaux sociaux si ça tient bien au lavage, si euh, ça déteint pas, si ça rétrécit pas, tout ça tout ça mais, euh... mais écoutez sinon c'est ça ressemble aux photos, enfin je peux rien dire de plus hein. voilà tout le monde pour cette vidéo, je teste vraiment j'ai vraiment la voix pétée par contre J'ai vraiment ah. la voix J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire d'autres sites Que tu veux que je teste vraiment en commentaire Et moi je vous mets tous les liens en barre d'infos Comme d'habitude et voilà En attendant la prochaine vidéo Je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous, ciao